dans la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 télévision, place maintenant au focus et pendant une demi-heure on va un peu débrief sur cette rentrée scolaire 2019 2020 qui est marquée notamment par l'absence de manuels scolaires dans le lycée enfin dans tous les lycées du département et à cet effet je reçois M. Ben Adou du SNES FSU bonsoir Bonsoir alors, une rentrée, on le sait, qui connaît quelques années de roche, par-ci, par-là. Bon, là, ce n'est pas trop la carte scolaire qui pose problème cette année. Finalement, ce serait plus l'absence de manuels scolaires dans les lycées. Il n'y a vraiment aucun livre dans les lycées. Alors, pour tous les élèves de seconde et de première, euh, il y a eu un changement de programme, qui est une forte réforme des lycées qui impacte mmh. l'ensemble des, des élèves de seconde et de première. Et jusqu'à présent, euh, aucun élève de, de notre académie n'a les livres. Et ce qui pose problème pour les élèves, parce que bah, pour se préparer, pour faire les exercices, c'est compliqué. Mais ça pose aussi problème aux enseignants, parce que pour préparer leurs cours, pour donner, des, pour donner des devoirs pour le lendemain ou pour la semaine suivante, bah, ils se retrouvent en grande difficulté et passent leur temps à faire des photocopies. Donc le budget photocopie explose. Euh, on sait tous que la qualité pour travailler entre un, entre un manuel scolaire et une photocopie, ce n'est pas la même chose. Et, et ça pose de gros problèmes. Donc au lieu d'avancer, clairement, l'académie régresse <rire> – Oui, enfin, pour le coup, c'est pas... – On a pas quand forcément... même l'heure du numérique, on est... – Alors, <rire> effectivement, on, on, aurait pu, on aurait pu espérer, comme ça s'est fait dans certaines académies, où les, les, les livres ne sont pas arrivés tout de suite, d'avoir, par contre, dès le 1er septembre, des, des livres numériques. Mm -hmm. euh, moi, par exemple, dans mon collège, on a, des livres, euh, on a des livres papier, mais on a aussi des livres numériques. Et ce qui se passe là pour l'ensemble des élèves, c'est que rien n'a été prévu, ça n'a pas été budgétisé. Donc les élèves se retrouvent avec rien. On a interrogé le rectorat à ce propos le 30 septembre, on a eu une, une audience avec le secrétaire général. Mmh. et Il nous a dit qu'il était prévu qu'il y ait un budget qui, qui, qui soit débloqué. Mais on ne sait pas si c'est pour l'année 2019, ça nous paraît un peu tard. Ah si c'est cette année. – si La réforme, c'est cette année, mais surtout, si c'est en 2020, c'est quand en 2020 Parce que ça ne va pas être le 1er janvier 2020 qu'on aura les bouquins. Donc ça va poser un gros problème pour la préparation. Je rappelle que les, les, avec la nouvelle réforme, le bac commence dès euh, le premier jour dès le de premier premier scolarité. – Alors là, il y aura des épreuves avec cette nouvelle réforme qui, qui est une catastrophe pour les personnels et pour les élèves. Il y aura des épreuves de baccalauréat durant le mois de janvier et de février. – Déjà ?– Déjà, oui. Je vous vois un peu interloqué. Je pense que tout le monde est interloqué. Les enseignants ne savent pas dans quelles conditions ils vont préparer ça. – Ah oui, parce il y, y a ce fameux contrôle continu. – Ce euh, fameux contrôle continu, effectivement. Euh, pour le moment, c'est une, une grande inconnue. Euh, on a fait un sondage, trois quarts des enseignants ne savent pas ce qui va se passer pour le contrôle continu en janvier et février. Donc euh, la, la question se pose aussi pour les parents d'élèves qui sont inquiets, avec raison, euh, je suis parent d'élèves, il y a une réforme, la première personne que j'interroge, bah, ce sont les enseignants, et les enseignants se retrouvent en difficulté professionnelle, parce qu'ils ne savent pas euh, ni les dates, ni comment les élèves vont être convoqués, ni, euh, ni même la durée, parce que notre ministre, dans, cette, dans sa grande bienveillance, et euh, je dis ça de manière ironique et amère, on euh, bah, vous savez, les cours au lycée, c'est en général, c'est 55 minutes, deux fois 55 minutes, et bien bah, là, les épreuves, c'est deux heures, et on nous demande... Et on demande aux, parents élè euh, aux élèves, excusez-moi, de ne pas avoir de, de, de plage spécialement prévue pour faire, les, pour faire les, ces épreuves-là. – Donc, pendant qu'il y aura les cours qui sont assurés, vous devrez organiser des examens dans le même temps. – Exactement. – Les professeurs qui devront assurer la surveillance des examens, mais en même temps des cours. – Vous avez tout compris. Et okay. en même temps les cours, en même temps les corrections. Donc aucun temps pour de correction prévue. Vous savez qu'avec euh, un bac normal, bah, euh, au mois de juin, bah, les élèves… – Il est articulé un peu comme ça en fin d'année, voilà. la plupart des cours sont terminés. – Exactement, on et, les épreuves et ça n'impacte pas sur les, sur, les, sur les apprentissages des élèves. On oui. sait que le 1er juin, les collègues ont, ont bouclé leur programme et comme ça, bah, les élèves sont en période de révision et en période de, de passage d'examen. Mmh. Là, on n'a plus de période de révision pour les élèves. Et on n'a plus, plus de période de correction pour les, pour les enseignants. Donc ça pose des problèmes partout. Et encore, je vous dis ça, quand on a parlé au secrétaire général, et, qui est le numéro 2 de l'Académie, euh, ils avaient l'air aussi de tombés des nuits en se disant Mais qu'est-ce qui va se passer Alors pour le moment, c'est facile, hein, c'est ce que fait le ministre est ce que fait, le, ce que fait tout le monde c'est on, on laisse faire ça aux établissements scolaires. Mais on sait ce qui se passe dans, établ des, dans les établissements scolaires. De la même manière les chefs d'établissement remettent ça sur les enseignants. Et les enseignants ne savent pas parce que ce n'est pas eux qui font les convocations, ce n'est pas eux qui, qui, qui font cette organisation eux-mêmes. Donc on leur dit, bah, débrouillez-vous, mais sans leur donner aucune bille. – D'accord, donc les professeurs ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés oui. pour des examens qui arrivent dans 2-3 mois. Voilà. Vous n'avez déjà pas les moyens de on... travailler correctement puisque pas de manuel scolaire voilà. dans les lycées. – – C'est dingue quand même. – C'est dingue quand même, oui. Alors là, c'est exactement le problème, vous savez, que le, le ministre avait vendu sa réforme avec une très grande liberté en disant « il n'y aura plus de séries, les séries c'est pas bien mm ». -hmm. Et il a, il a dit bah, « on aura des spécialités, chaque élève pourra prendre les spécialités qu'il veut ». Bon, ok, ça a été son choix. Euh, et puis, le, le bac à la fin, en juin, y a, ça, ça, fait, ça crée trop de problèmes, il y a trop d'épreuves, les élèves sont perdus, c'est ce qu'il a dit. Donc résultat, au lieu d'avoir tout concentré au mois de juin avec des élèves qui, sont, qui ont réellement révisé, parce que les, les enseignants faisaient réviser leurs élèves pour qu'ils réussissent leur, leur, leur bac, hein. c'était ça l'objectif. Et bien maintenant, dès le mois de janvier-février, on commence à faire des épreuves. Des épreuves qui comptent, comme notre terminal, le contrôle continu, ça, ça, ça donne des points pour le, pour le bac. Hein. On rate son contrôle continu, bah on, commence, on commence déjà mal pour le. Donc pour la le pression, fondre. en fait, c'était un peu aussi euh, le cas de mettre la pression en fait, sur toute l'année, de façon à ce que les élèves ne se relâchent pas, peut-être. Bah les, les élèves en terminale, les élèves qui se relâchent, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, parce que là, c'est dès la première que les élèves commencent mm -hmm. le, le, certaines de leurs épreuves. Hein. Et avec des spécialités, vous savez qu'ils ont le droit à trois spécialités en première, mm -hmm. mais en seconde, en terminale, excusez-moi, ils doivent en lâcher une. Donc vous voyez, c'est quand même un peu un raisonnement à l'envers. D'habitude, quand on veut vous spécialiser, on vous rajoute quelque chose. Et bah là, on vous enlève quelque chose. C'est-à-dire que. Je ne sais pas si un élève a pris maths physique SVT et qu'il ben, décide de ne ben, plus prendre de physique euh, en terminale, il n'aura aucune chance de se rattraper. – Alors qu'avant c'était un peu l'inverse, on avait le bac de français en première, donc on éliminait le français, on passait les autres matières en terminale, là ils ont fait une espèce et de rétro-pédalage. Ben, – euh, Effectivement, l'objectif euh, indirectement c'est de casser le caractère national du bac. Vous savez aujourd'hui, euh, n'importe quel élève de France, ben, il avait le même sujet partout en France. Alors évidemment… Euh, parfois, euh, quand on était éloigné de, de Paris, avec les histoires de décalage horaire, ce n'était pas tout à fait les mêmes avait, exemple, euh, le même sujet. Mais toute l'académie avait, par exemple, euh, le même sujet. Les gens qui étaient en Amérique du Nord avaient le même sujet. Voilà. Mais maintenant, ça va être un sujet par établissement. C'est-à-dire qu'un élève qui aura… – C'est l'établissement qui décide voilà, de, alors là, du, ça, du encore... campus des, des épreuves. <rire> – Arrêter de, de trouver tous les sujets qui qu fâchent. Effectivement, c'est le chef d'établissement qui, sur proposition des équipes, va choisir dans une banque de, de sujets. Il y a normalement 250 sujets qui seront à, euh, qui seront à disposition des chefs d'établissement et des, et, des, et des enseignants. Le problème, c'est que cette banque, aujourd'hui, il y a zéro sujet. D'accord. Il y a zéro sujet. C'est-à-dire que non seulement les, on ne sait pas où on va... En, en termes d'organisation, mais en termes de préparation de travail, les, les collègues sont aussi perdus. Alors, pour préparer des élèves sur, un, sur un, un examen qui est quand même aussi important que le bac, tout le monde connaît la valeur du bac en France, mais même internationalement, le bac est reconnu. Hein. Vous allez aux états unis plus vous plus dites que j'ai mon bac, peut-être plus pour longtemps, c'est un peu ça l'inquiétude. Euh, vous allez aux états unis on reconnaît votre bac. Vous allez en Allemagne, on reconnaît votre bac. Ben maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Parce que si l'épreuve est dégradée, ben si je veux faire des études aux états unis si je veux faire des études en Allemagne, il bah, va, va falloir peut-être que je repasse un nouveau concours, un nouvel examen. Et donc là, ça va encore rajouter du, des, des difficultés pour les élèves. – Alors après, après ce baccalauréat à la carte aurait pu, euh, aurait pu avoir certaines vertus si c'était pour rééquilibrer quelque chose. Mais à l'heure où on parle d'égalité, puisqu'ils veulent tendre vers plus d'égalité euh, au sein de l'école, avoir un bac différencié, c'est plus vraiment être sur le même pied d'égalité bah, ?– en fait. Non, effectivement. Puis en fait, on s'est rendu compte, alors on a fait des statistiques au niveau national, euh, en, en faisant des, des statistiques sur les critères socio-économiques euh, des parents d'élèves. On s'est rendu compte que quand, dans les 20% euh, des, des catégories socio-professionnelles les plus favorisées, tout le monde prenait maths, physique, SVT. Uh -huh. Et dans les 20% les moins élevés, c'était là où il y avait beaucoup de, de, de choix différents. Donc on va se retrouver en fait avec des séries qui cachent leur nom, mais surtout ça va être les parents les plus favorisés, c'est-à-dire les plus intéressés dans la réussite, ceux qui, qui connaissent tous les codes qui eux vont être en mesure de choisir le, le, le, le, les, les bonnes spécialités qui vont ouvrir au supérieur. – Mais déjà, euh, pour, pour les étudiants que j'ai eu le temps de sonder, bon, et les parents que j'ai rencontrés, la plupart disent déjà à leurs enfants euh, « il faut prendre maths, il faut prendre physique, il faut prendre SVT ben ». Clairement, oui, euh, choisir en fait des spécialités qui correspondaient à la série S, euh, même si tu ne sais pas ce que tu veux faire après. Ben, – C'est exactement ça. Ce qu'on avait dit à une époque, pour casser, casser l'ancien bac, il, il a fallu… Euh, euh, dire des choses qui n'étaient pas vraies. Le truc c'était oui, il y a des élèves qui vont qui vont en scientifique et puis qui font pas des études scientifiques après. C'était ça qu'on dit. Mais on va se retrouver dans exactement la même chose. Ça change pas grand chose. Mais euh... Et ça change pas grand chose. À part que les élèves qui n'avaient qui n'ont qui ont qui eux se sont dit j'ai une j'ai une liberté, mais en fait ils vont se ils vont sans doute être en difficulté au moment de Parcoursup, parce que les deux les deux réformes sont étroitement liées. Hein. L'objectif. la grosse crainte aussi des parents et des oui, élèves. oui, mais alors. Je vais vous dire quelque chose, les, les enseignants ne savent pas quels sont les attendus de, de supérieurs, mais les parents ne savent pas, et donc on se retrouve avec pl plein de gens qui ne savent pas quels sont les attendus. Le ministère, tout à la fin, sous la pression des parents d'élèves, mais aussi de notre syndicat, le SNES, il a finalement mis quelques attendus pour dire, bah, si vous voulez faire ces études, il vaut mieux prendre ça, si vous voulez faire ces études, il vaut mieux prendre ça. Mais jusqu'à présent, c'était du non-dit. – D'accord, donc c'est laisser un peu les élèves dans le flou artistique total. Bah, – Vous savez, quand on casse un… Le BAC national, cette, euh, cette version du BAC, elle avait sans doute pas mal de choses à… Il fallait sans doute retoileter, revoir les choses, euh, moderniser les choses. Mais là, on se retrouve dans un truc complètement euh, obscur, une espèce d'usine à gaz dans laquelle personne ne comprend rien. Et aujourd'hui, les personnels ne savent même pas comment ils vont faire leurs épreuves, comme je vous dis, en janvier-février. – C'est dingue, Donc, euh, on, bah... on, on est en octobre, il reste novembre-décembre, voilà. après c'est les épreuves d'ici deux mois. Vous avez... Et vous ne savez même pas encore comment… Et vous, se vous, souvenez, que, euh, vous vous souvenez, et les parents ont dû vous le dire, avant on avait des bacs blancs pour préparer notre exact. épreuve. Où est-ce qu'on va trouver le temps pour faire le, les bacs blancs maintenant On ne sait même pas. Entre les divers contrôles continus. – Entre les divers contrôles continu, hein, donc ça va être une très grosse difficulté. Hein, C'est vraiment une catastrophe. C'est pour ça que demain on fait une grande journée, nous, euh, au SNES, avec. Euh, euh, des enseignants de tous les établissements scolaires, euh, un congrès extraordinaire sur le, sur le lycée pour bien prévenir les collègues de ce qui va se passer. Parce que pour le moment, euh, cette espèce d'inconnu qui se passe, elle n'est pas encore arrivée vraiment dans, dans la tête des collègues. Pour le moment, ils en sont une espèce... C'est juste un nouveau programme et même deux nouveaux programmes, parce qu'évidemment on a changé deux programmes en même temps, donc les collègues sont un peu la tête dans le, dans le gaz avec les programmes qu'il faut faire, les livres qu'on n'a pas, les photocopies, euh, un peu les interrogations de, de, de ce qu'il faut faire, mais ils ne sont pas encore dans le cœur de la réforme, qui sont ce qu'on appelle les E3C, épreuves de contrôle continu commun, euh, qui n'ont rien de commun, hein, d'accord. mais il faut, il faut toujours donner des choses, des, des mots liberté qui ne plus la liberté, des épreuves communes qui ne sont plus si communes, euh, donc on est dans une très grosse difficulté. – Vous voyez une embellie d'ici la fin de l'année ou pas ?– Je me vois. – Est-ce que vous voyez une embellie dans, dans la situation alors, de l'enseignement ?– Alors, la, euh, la seule embellie qu'on porte, nous, c'est le fait de reporter ces épreuves au moins d'un an, le temps que le ministère se prépare. – Ah ben… – Parce que là, le ministère… – Faire marche moment... arrière maintenant, alors que c'est annoncé depuis trois ans maintenant et que l'application oui. s'est faite en glissement par rapport, effectivement, à la classe de première terminale… Euh, le, ça le, je je, je probable. Oui, bah, de toute façon, maintenant on est arrivé dans un point politique où euh, si je recule, c'est que j'avais tort. Il n'y a plus de si je recule, parce que je peux reculer d'un an parce que je peux améliorer les choses pour les élèves parce qu'effectivement, on on s'est peut-être pris un peu trop vite. Pour le moment, ceux qui prennent la réforme dans la figure, c'est évidemment les élèves, d'accord, mais c'est surtout les enseignants parce que euh, on ne va pas se mentir. On n'est pas et après. on est dans une difficulté professionnelle parce que à qui parlent les élèves Ils ne parlent pas au ministre. Ils ne parlent pas au recteur, ils parlent aux enseignants. Et, les, et tous les jours, les collègues, j'étais en discussion avec des collègues euh, samedi, et les collègues me disaient, mais on ne sait pas quoi leur répondre. On ne sait pas quoi leur répondre. Et ça, c'est hyper compliqué pour les enseignants. On a toujours eu cette façon de dire aux élèves, toi, je te conseille plutôt ça, ça va se passer comme ça. Ne t'inquiète pas, pour les rassurer. Et là, on se retrouve nous-mêmes. On, on, on est perdu. On est perdus. – Donc comment orienter des élèves ?– Comment orienter Et si la question de l'orientation, c'est encore une autre question, parce que la question de l'orientation, elle n'est formellement pas euh, des enseignants, c'est les psychologues de l'éducation nationale qui s'en mm -hmm. occupent, les anciens conseillers d'orientation, ils ont changé de nom il y a, il y a deux ans. Ah – C'est les psychologues de l'éducation nationale. – Psychologues de l'éducation nationale, mais dans leur, euh, dans leur statut, il y a l'orientation des élèves. Et ben Aujourd'hui, vous pouvez demander aux psychologues de l'éducation nationale, ils font le tour des lycées pour expliquer aux enseignants ce qu'il faut qu'ils fassent, et eux-mêmes, on leur dit « vous ne servez plus à rien ». Donc ils se retrouvent dans une difficulté, on leur dit « bah, de toute façon, vous ne servez plus à rien, c'est les profs qui vont tout faire, et c'est à eux d'aller expliquer aux profs ce qu'il faut faire ». Donc là, il y a une très grosse difficulté professionnelle. – Donc attendez, euh, les, les professeurs vont endosser la responsabilité de, de, de, de, de psychologues ?– De psychologues, d'orientation, et euh, plus que tout ça, sans formation, sans temps de formation, parce que tout ça s'est fait, euh, euh, si vous me permettez l'expression, à l'arrache, complet. Les... Peut-être que, peut que vous avez mal compris. Que on mal va compris vous envoyer des personnels en support, en appui, donc ah, des psychologues oui, ça, ça, en appui. – J'aimerais te, tellement avoir mal compris. Quand on a fait la réunion avec le, le secrétaire général, eux-mêmes ne connaissaient pas les textes parce qu'ils ont écouté le ministre. Vous savez, ils ont, le ministre a dit, ça va se gérer au niveau des établissements. Le recteur a dit, ça va se gérer au niveau des établissements. Quand on leur a dit, mais ça va être quoi les dates Est-ce que tous les élèves vont passer en même temps de l'académie Quand est-ce que vous avez prévu les rattrapages Et le temps pour la correction Et la rémunération pour, les, pour la correction ah bah non, non, non. C'est ah pas bah non, non. non. – que ça qu n'a pas été pris en compte. En fait, on a l'impression que ce qu'on ce qu on, on veut nous essayer de faire, c'est bah, simplement, euh, vous faites, vous faites une, une, un, un petit contrôle et puis c'est ça qui comptera pour le bac. Et ça, les enseignants sont complètement opposés à ça. Ils savent ce que ça veut dire pour des élèves, le fait de ne plus avoir d'examen de, de, de, national. Ils savent ce que ça veut dire en termes de, de poursuite d'études. Qui le voit comme un baccalauréat au rabais, celui-ci ils le voient comme la destruction du baccalauréat. C'est ça le pire. Parce qu'il euh, faut savoir, on a quand même euh, une, une professionnalité dans ce qu'on fait. Y a, on veut bien faire. Les enseignants veulent bien faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les enseignants sont tous au taquet. Tous les enseignants de, de lycée sont à fond pour essayer de faire réussir leurs élèves. Ils sont en perdition professionnelle, mais ils ne le disent pas aux, aux enfants. Ils veulent réussir. Il n'y a rien de pire pour un, pour un, pour un enseignant de voir que... Ça ne va pas fonctionner pour les élèves à cause de l'institution. Et ça, c'est terrible pour les, élèves, pour, les, pour les personnels. Et c'est destructeur. – Oui, enfin, ça, ça peut être, la lecture peut être faite un peu dans les deux sens, puisque pour certains, ce serait plus justement donner un baccalauréat au rabais, donc euh, les chefs d'établissement décident un peu des sujets, donc bon, on peut y aller un peu plus light, comme ça on aura un 100% de réussite à la fin de l'année. Donc bonne notation, bon retour – Donc finalement, euh, il pourrait même être déprécié en fait ce bac et ne plus avoir Mais grande valeur. – Il va être déprécié de base. Euh, L'objectif du ministère, avant, souvenez-vous, vous aviez votre bac, vous aviez la garantie de faire des études supérieures. Mmh. Alors, vous, vous, pas forcément euh, d'aller à Henri IV, pas forcément d'aller euh, dans une très bonne, euh, dans une INSA à Toulouse, d'accord Mais vous aviez la garantie de, de faire des études supérieures. Avec la création de Parcoursup, c'est déjà terminé, d'accord Vous pouvez avoir votre bac, et ne plus faire d'études supérieures. Même si vous demandez tout, vous ne pouvez, vous pouvez ne rien avoir. – C'est en fonction des disponibilités. Voilà. – donc, donc là, euh... ça va être terrible, c'est qu'on va se retrouver avec des élèves qui vont avoir des, des bacs, des mentions à leur bac, et qui ne pourront pas faire de, de poursuite d'études. D'accord Et ça, c'est un gros problème. Vous savez que le ministère est confronté, alors euh, sur, te, sur toute la France, à une augmentation de 100 000 élèves. 100 000 élèves euh, attendus dans les, dans les lycées en 3 ans. D'accord bah, Ces 100 000 élèves, avec 2000 suppressions de postes quand même, il hein, faut quand même s'en souvenir, c'est pour vous dire un peu l'ambition qu'ils qu porte pour le lycée. Et ensuite, ben, tous ces élèves, ben, il faut les mettre dans le supérieur. Donc il faut augmenter le budget du supérieur. Depuis que le ministre est là, on a diminué le, le budget du supérieur. Donc vous avez un peu le, tout ça, hein, on, va, on va dire les choses. Les catégories les moins favorisées, il ne faut pas qu'elles qu fassent études supérieures. C'est ça, ça qui est porté derrière. Donc après euh, le fait de limiter justement l'accès aux études supérieures avec ces grandes écoles qui sont assez chères, euh, ben, donc, qui sont très attractives pour les familles aisées, mais qui sont trop chères pour. Euh, mais qui sont trop chères et puis surtout maintenant la, la porte va être fermée. Hein. C'est ouais, surtout ça, c'est la porte va être fermée. Vous avez fait vos mauvais choix euh, dans les spécialités, bah, euh, tant voilà. pour vous. Hein. Vous avez fait euh, des choix un peu exotiques, bah, c'est normal, c'est ce qu'on leur, ce qu leur a vendu. Vous écoutiez euh, quand le ministère a su trouver de l'argent pour faire. de… Pour, euh, pour donner de l'argent aux youtubeurs pour, pour vendre sa réforme, en disant c'est la liberté, c'est la liberté, c'est la liberté. Les, les enfants qui ont cru à la liberté, ils risquent de se retrouver dans de très grandes difficultés d'ici un ou deux ans. Et ça, pour le coup, nous euh, inciterons les parents à se retourner vers le ministre. – Donc ça, ce sera d'ici, bah, je pense, la fin de l'année, peut-être bah, même d'ici les épreuves de janvier, février. – hein. Mais j'espère, et ça me paraît impossible aujourd'hui que ces épreuves de janvier, février euh, se tiennent. Tienne. Donc nous, notre, notre objectif, c'est de dire au ministre ne faites pas preuves en janvier, on fait un bac euh, à la fin de l'année, pour les premières, avec les trois disciplines que vous avez décidées, et ensuite, on refera, si vous êtes en mesure d'organiser ça vraiment, on, on fera ça l'année suivante. Et Après, – Et en cas de refus ?– En cas de refus, ça va être où, les, en fait où les enseignants vont, vont se mettre en grève, ou les élèves vont se mettre en grève. Quand, il va, quand ils vont comprendre ce qui va réellement leur arriver, je pense que les élèves ne vont, vont pas être contents. Hein. Quand ils vont comprendre qu'ils euh, sont partis sur une voie de garage parce qu'ils ont eu le malheur de croire le ministre, euh, ça, je pense que ça va être assez compliqué. Bon, – Il y en a qui ne sont déjà pas très contents. Il y a eu cette mobilisation euh, la semaine dernière à Trioncelle où euh, effectivement les élèves ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas de, manières, de, de, de manuel scolaire pour effectuer leur année euh, correctement. – ils, ils, ils ont tout à fait raison. Enfin, moi je me pose la question, euh, une question politique. Hein. Euh, le président de la région, il est, il est dans le comité euh, directeur ou comité exécutif euh, de La République En Marche. Hein. Donc ça me paraît quand même étonnant que lui qu'il n'était pas au courant qu'il fallait des livres. Enfin, ça me paraît... Euh, je ne sais, sais pas quel jeu se joue. Euh... – On ne sait pas si ça a été au niveau des budgets, si le budget n'avait pas été bloqué, si la commande n'a pas été passée. On n'a pas vraiment d'explication. – A priori, euh, nous, ce qu'on a eu du rectorat, c'est qu'il n'y avait pas eu de budget euh, jusqu'au e, jusqu e, jusqu 1er septembre. Hein, qu'à un moment, il a fallu se réveiller parce que je pense que l'objectif, c'était de visiter ben, bah, de, des anciens livres. Mais tout change, tout change. Hein, le niveau... Le, le... Oui, parce que certains établissements en fait ont refourgué les anciens bah, manuels. Euh, oui, bah, euh, c'était l'objectif, à mon avis de la région, c'était de dire bah, prenez les anciens, débrouillez-vous le temps qu'on le mais temps qu pour se retourne, mais le programme a changé, mais radicalement. Hein. Je veux dire le programme de maths, le programme de maths de première S et le programme de de l'ancienne première S et le programme de spécialité maths, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord. – Donc ça ne sert à rien de faire ce petit tour de passe-passe – bah, Ça en... sert, ça sert, ça sert, euh, <rire> vous le savez, des tours de passe-passe faits par des hommes politiques, on en a quand même régulièrement, euh, ça doit servir à quelque chose quand même, hein. euh, ça, mais pour le moment, euh, les, élèves, les élèves sont en difficulté, les enseignants sont en difficulté. – À utiliser, on le rappelle donc, chers téléspectateurs, que les enfants euh, lycéens en fait, utilisent des, des photocopies pour cette rentrée 2019-2020, puisque leurs livres n'ont pas été commandés à temps, – Et des livres qui comptent arriver quand ?– enfin, Ah bah Comme je vous ai a, dit… Euh, – Après, <rire> Après les épreuves peut-être – Après les épreuves, on est persuadés, nous, que tous les livres ne seront pas présents euh, avant la fin des épreuves. – D'accord, donc peut-être d'ici février, mars euh, ?– vous, vous, vous, euh, vous êtes optimiste. – Optimiste ?– Oui. – C'est quand même dingue. <rire> – Écoutez, quand on, avait nom, on avait dit dès le départ que ça ne serait pas prêt. On leur a dit, ils ne voulaient pas nous croire. On leur, on leur a répété, ils ne voulaient pas nous croire. Maintenant, ils se retrouvent, qu'est-ce qu'on qu fait quand, euh, quand ça ne fonctionne pas ben, On fait preuve d'autoritarisme. Donc on est en train de pousser sur les enseignants, pousser sur les élèves pour dire c'est comme ça, c'est comme ça, et pas autrement. Et la difficulté, c'est que ben, les élèves, eux, les enseignants, eux, sont dans de très grosses difficultés. – Merci beaucoup Lady Benadou et vous tenez d'ailleurs une conférence de presse demain, rappelez euh, le lieu et l'heure. – Alors ça sera au lycée de Bainbridge en salle poly 5, on a un congrès avec des enseignants de tous les lycées de Guadeloupe et ainsi que les psychologues de l'éducation nationale de, tout, de toute la Guadeloupe aussi. – Pour faire un point effectivement sur cette rentrée et cette réforme du baccalauréat qui doit être appliquée cette année, donc oui. les premières normalement ils sont dans la phase… Euh, de tests pour la première année. Mais visiblement, c'est très mal parti. C'est très mal parti. Merci beaucoup, en tout cas, M. Benadou, d'être venu sur ce, plateau ce bon soir. – C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, la tranche info se poursuit sur Canal 10. Après la coupure pub, retrouverez Yves Boissé pour ses politiques. Une excellente soirée à vous.